Du coup, l'Assemblée générale 2018, ouais, elle a été marquée par la, du coup, euh, la présentation du projet 2018-2020 qui a été travaillé par euh, les permanents d'AJAL euh, du coup, euh, fin 2017. Donc, on rentre dans un, euh, dans un projet de trois ans et, euh, et voilà, ça me fait plaisir de voir euh, un peu de monde aujourd'hui pour présenter ces, ces actions ouais, ces nouvelles actions surtout qui vont être sur le, le grand territoire du Pays civil. Bon, alors l'association se professionnalise énormément. Euh, vous avez trois nouveaux devenus dans l'équipe. Ouais. Donc euh, est-ce que euh, ça va foncièrement vous, vous aider justement pour tous ces projets que vous allez mettre en œuvre Ouais c'est vrai que du coup, ouais, donc, euh, avec l'augmentation des actions sur, sur l'association et, euh, et voilà, la volonté de pérenniser un peu les emplois et toutes ces actions qui, qui, qui vont naître. On est obligé aujourd'hui d'accueillir euh, d'une part donc, des services et également des stagiaires. Donc l'année dernière, on en a accueilli. Euh, 4 stagiaires sur l'année et 2 services civiques, là on passe à trois services civiques et on espère, on espère accueillir autant de stagiaires. Euh, la volonté c'est de, de voilà ouais, d'être que ce soit des appuis pour nous euh, sur des missions assez euh assez précise, notamment sur la communication, pour que nous, on puisse se concentrer vraiment sur l'écriture de projets et l'écriture de ces nouveaux projets, notamment qui vont naître, avec notamment le montage du fond européen, le leader, qui est quand même une partie de Google assez importante et qui va s'étaler sur six mois, donc ça nous permet de nous concentrer sur des choses un peu plus essentielles. Bon alors, il y a toujours du monde en soutien, vous étendiez vos actions sur un plus grand périmètre de territoire. Ouais. Euh, la prochaine manif, c'est euh, le Air comme on l'a voilà. jamais vu finalement. Ouais, c'est ça. Donc 9 e édition du Air Festival, donc le 5 mai à Softair Air On est, on est ravis de faire une programmation un peu différente de ce qu'on peut voir également en Aveyron et ce qu'on a pu voir aussi dans, dans le passé de, de la Jalle. Donc euh, la programmation, en fait, on a travaillé autour des 50 ans de 68. C'est l'idée de la déconstruction musicale. Donc en fait, on va accueillir des groupes qui sont un petit peu, qui cassent les codes, comme on dit, donc qui sont un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut voir et entendre dans les médias nationaux notamment. Et donc on aura Salut C'est Cool qui est un peu l'emblème aujourd'hui de la jeunesse déconstruite si je peux dire. Également Bagarre qui est un peu la révélation scénique de 2017 sur son premier album qui s'appelle 1 2 3 4 5 Club. Et également la charcuterie musicale, une animation complètement déjantée qui sera sur le, sur, à, à, à, à dehors la salle des fêtes. Pardon. Et Macafunk donc le gagnant du tremplin des sans vallées et également Clozy, qui est une DJ du coup toulousaine, voilà, qui rassemble. Donc on risque d'avoir une programmation plutôt jeune. Et l'idée c'est de venir euh, voilà, profiter de, de ces 50 ans de l'anniversaire de, de mes de 68 pour euh, un peu euh, passer une soirée euh, déjantée. Euh, on invite même le festivalier à se déguiser pour l'occasion. Donc voilà, euh, l'idée c'est de faire la fête et de passer un moment festif et, et convivial à Sofetaire le 5 mai prochain. Donc le 5 mai, ouverture des portes à. À 19h du coup, euh, comme d'habitude, à 19h. Vous pouvez également trouver la billetterie en ligne déjà. C'est lancé sur tous les réseaux et sur notre site internet, du coup, ww.softerderoutesergue.com